Bonjour tout le monde, je m'appelle Eduardo Álvarez Alcazar, je travaille comme chef euh, technique du département de l'intégration des données chez Aldo. Donc, euh, bon, avant de commencer, je voulais parler juste un petit peu, quelques mots à propos de, de groupe Aldo. Aldo, c'est une compagnie euh, qui a été fondée en 1972, ça fait un peu plus de 40 ans, euh, à Montréal. Basiquement, il, il travaille pour le commerce du détail, et chaussures et accessoires. Il a comme quatre bannières et signatures, Aldo, Colt, Spring, Little Bargain, et Globo. La mission, c'est toujours de, de travailler pour les clients, pour leur offrir la meilleure expérience. Et les valeurs de solidarité, euh, travailler beaucoup pour la communauté sont très importants pour la compagnie. Il y a beaucoup de projets où on collabore pour, euh, pour ces parties-là. Euh, basiquement, chez Aldo, il a quatre... Euh, grande division d'affaires. La première c'est ADR, Aldo Group Retail, c'est-à-dire tous les magasins qui, qui sont euh, Canada, États-Unis et Royaume-Uni. Ensuite, il y a la partie internationale, la partie Aldo Group International. Il y a plus de 1800 magasins partout dans le monde, euh, dans plus de 82 pays. Je crois que c'est à date et ça n'arrête s'arrête pas de, de grandir en fait. La troisième ligne d'affaires très importante, c'est la partie e-commerce, je vais parler de ça un peu plus tard, et la quatrième division, c'est la division APS, Aldo Product Services. C'est justement le projet qu'on a commencé en 2010 et où on a, on a commencé la collaboration avec talent Donc, ensuite, euh, je vais parler un peu, un peu plus en détail de ces parties-là, de comment ce que talent a été intégré dans notre, dans notre projet. De, Aldo Product Services, voilà, donc ça c'est un, un, comme j'ai dit avant, c'est commencer une nouvelle division, donc le, le val, la valeur stratégique du projet c'était énorme, Et Aldo travaille comme grossiste, on fait, on fait la vente en gros pour des, des, des grandes compagnies du commerce de détail comme Macy's, JCPenney, Sapos, Amazon, il y en a beaucoup, à date je crois qu'il y en a comme 14 clients, donc c'est un, une division, c'est un projet qui a beaucoup évolué depuis 2010. Donc, euh, à cette époque-là, 2010, on avait euh, besoin, Aldo, d'une euh, solution technique, évidemment, qui soit éprouvée et solide, et stable, mais surtout, étant donné que les délais étaient assez serrés, parce qu'on avait déjà signé quelque chose avec les clients, euh, on cherchait un produit où l'installation et la configuration soient simples, et surtout avec des résultats rapides. C'est à partir de ces, ces contraintes-là qu'on a cherché Talent. Et on a vu qu'en effet, après quelques tests, Talent correspondait aux exigences qu'Aldo cherchait. Donc on a commencé la collaboration fin 2010. Et on, bon, après quelques problèmes, c'est très très bien passé. Donc le, le projet APA, c'était en, en production fin 2010. Et, et c'est comme ça que la première étape... De talent chez Aldo, c'est terminé. Un peu plus tard, eh, Aldo voyait que, eh, en effet, ce projet IPS n'arrêtait pas de grandir. Et pas seulement ce projet-là. Il y avait des autres projets aussi qui que, que sont venus. Eh, Aldo avait, avait besoin de beaucoup d'intégration de, des données avec différents formats. On avec un format très spécifique qui s'appelle EDI, Electronic Data Interchange, avec des formats un peu particulier comme l'iX 12 beaucoup des XML beaucoup de bases de données, beaucoup de mapping, etc. Donc, pour, euh, pour donner un, une couche plus professionnelle à ces parties-là, c'est Aldo a contacté SFL, ça savoir-faire Linux, c'est un partenaire de talent Et, et cette collaboration-là a commencé en mai 2011. Avec l'aide des savoir-faire Linux, Aldo a été capable de créer d'une façon beaucoup plus, plus stable, beaucoup plus solide tous les environnements de travail, et développement, intégration, production, etc. On a, on a fait aussi beaucoup de, de travail pour les best practices, les bonnes pratiques, pour euh, coder, pour développer les jobs de la, de la meilleure façon possible, pour être les plus performant possible. Donc euh, euh, SFL a fait un travail extérieur en tant que transfert de compétences, euh, Veraldo. Et c'est grâce à ça qu'on a, à part les accès qu'on qu avait déjà raconté des APS, les Aldo Product Service Projets, on a continué avec des autres projets très importants pour la compagnie, comme l'intégration avec Salesforce. Et un, à date, on l'utilise beaucoup pour avoir beaucoup plus d'informations au niveau de, de nos clients. Des autres projets comme la, les, les Business Intelligence, on utilise Talent d'une façon intensive pour populer les, les bases de données de staging data warehouse etc. Et on, on a vu qu'en fait il y avait beaucoup beaucoup de possibilités d'implanter talent chez Aldo pour des autres projets pour automatiser des tâches qui à l'époque c'était fait à la main pour avoir beaucoup moins d'erreurs de, de, humaines etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à la conclusion que talent et tldi à date c'est le standard d'intégration des données chez Aldo. Chaque fois qu'il y a une interaction de données à faire chez Aldo, c'est toujours Talent qui est, qui est la première option et avec l'aide de ça fait Linux, Aldo est, a terminé pour être complètement autonome au niveau de l'intégration des données. À date, je peux vous dire qu'il y a plus de 200 jobs euh, Talent qui roulent en, en production pour la partie d'intégration de des données. Et ça continue. On n'arrête pas, on pas d'ajouter des nouveaux, des nouveaux serveurs, etc. Donc c'est une, une, collaboration qu'on va continuer dans les futurs. Ensuite, je voulais parler un peu plus de, comment est-ce qu'on a passé de la partie ETL vers la partie ISV, la partie Enterprise Service Bus. En 2013, Aldo avait besoin d'une nouvelle plateforme pour le e-commerce. On avait déjà une plateforme, mais et, et, les, les performances n'étaient pas euh, terribles et il y avait des problèmes surtout dans le, euh, au moment de l'année où il y a beaucoup de trafic, comme la période de Noël, notamment. Donc, euh, pour faire la, les intégrations de toutes ces, ces, ces nouvelles plateformes, on avait besoin d'une architecture middleware. Et comme on avait déjà travaillé avec Talent, on avait l'expérience très positive de la partie ETL. On a demandé à Talent de nous présenter en fait sa solution pour le Enterprise Service Base, le ESB. Cette solution, ISB ajoute justement à l'intégration des données tout ce qui est l'intégration des applications. Pour la, la, la nouvelle plateforme, il faut intégrer plein, plein de systèmes très divers, comme le front-end, tout, tout ce qui est la partie web, tous les back-end pour la gestion des commandes. Toutes les third parties pour contrôler les paiements, pour contrôler les shipments, pour contrôler les fraudes. Beaucoup de systèmes hérités qu'il y avait déjà à la compagnie. En total, pour, seulement pour cette partie-là, il y a plus de 100 intégrations qu'il qui, qu fallait faire. Donc, c'est un projet assez, assez grand. Et Talent nous a présenté les 5 les couches de, de sa solution. De côté architecture, connexion, médiation, orchestration. et changement et contrôle. Ici, dans les diagrammes, vous pouvez voir un peu plus en détail quel, quel type de choses on, on cherchait dans, dans cette solution ISV, notamment pour la partie middle work que, que j'ai raconté avant, pour la partie connexion, beaucoup d'échanges de, de, de, de messages, beaucoup de routines. La partie médiation, c'était eh, en fait, je crois que la partie clé pour tout ce qui est transformation, mapping, transaction, eh, SLA management, Or, orchestration, c'était très important ici parce qu'on a beaucoup d'interactions de, de qui sont très complexes, il y a beaucoup d'appels au web service, plus euh, interaction avec des autres services, donc euh, avoir un système qui va orchestrer tout, toutes ces communications, c'était clé, et pour la partie des changements en contrôle, bon, on avait besoin évidemment dans, dans tout pour faire le design qui est proposé, c'est les studios, c'est le même que utilisait pour le parti ETL avoir l'accus de sécurité, avoir un monitoring de tout, tout ce qui se passe dans la plateforme donc euh, en fait avec les preuves de concept qu'on a, qu a réalisé on a vu que Talent ISV c'était une solution très très efficace pour nous et c'était exactement le type de, de produit qu'on cherchait. C'est un gros défi le passage entre ETL vers le ISV et en fait c'était la partie la plus dure du pro, projet sans doute parce que la façon de penser entre ETL et ESB, c'est très différente. Entre ETL, c'est Batch. Euh, Toutes tout les tâches sont planifiées. Par contre, ESB, c'est tout le temps en real-time. Il y a des gestions des événements. ETL, c'est plus pensé pour le chargement massif des données. Par contre, le, tout ce qui est ESB fonctionne avec des messages. usb est plus orienté au service. ESB est plutôt... Euh, moins typé au niveau des, des schémas de données aussi donc, bref il y avait pas mal de choses qui sont changées et donc ici on a fait un training avec, avec talent qui nous a beaucoup aidé mais en fait après c'était nous de, de travailler beaucoup d'une façon intensive avec le ISV pour arriver à maîtriser en profondeur toutes les, toutes les choses qui proposent euh, cette solution là et en fait qui est très important pour nous aussi que la c'est ce qu'on appelle la plateforme unifiée des talents, c'est-à-dire depuis la, la partie ISV, on est capable d'une façon très facile de parler avec le, le, les routes ETL en fait. C'est-à-dire on a une partie intégration qui va réutiliser les jobs ETL d'intégration des données qu'on avait déjà développé. Et là c'est un, un point très, très intéressant pour nous. Au niveau purement technique, Talent ISB travaille beaucoup avec des solutions de framework Apache, notamment CXF pour les services, ActiveMQ, c'est le serveur pour, euh, euh, pour utiliser les messages JMS, Apache Caraf, c'est le Talent Runtime, Apache Camel, c'est le framework qui utilise pour la médiation, et Apache Archiva, c'est le, le serveur où on va déployer tous les, tous les artifacts qu'on qu va développer. Ici, on peut voir, grosso modo, comment ça marche le cycle de vie entre la création d'une route et les déploiements. Et je vais passer rapidement parce que peut-être c'est un peu... c'est trop technique pour cette présentation-là, mais... Basiquement, on va développer la, la route dans les ISB Studio exactement de la même façon qu'on fait avec les ETL. Une fois que la, la route est sauvée, il va rester dans le dépôt SVN ici. En même temps, on a le Talent Administration Center qui est comme le, le cerveau qui va contrôler tous les, toutes les systèmes. Donc depuis le TAC, Talent Administration Center, on est capable de parler avec le Artifact Repository, c'est-à-dire l'endroit le, où on a publié la route depuis les studios aussi. Et le passage entre le, le les Artifact Repository et le Talent Runtime, c'est-à-dire le le serveur où la route va rouler finalement c'est fait aussi avec le Talent Administration Center il va te donner beaucoup de, de possibilités au niveau en graphique tu vas voir en tout temps quest ce qui se passe en, dans ton système et c'est vraiment... on est très content de la façon que, que, que Talent travaille là-dessus La collaboration entre Aldo et Talent c'était très fructifère, surtout, euh, comme, comme j'avais dit avant, on avait beaucoup d'expérience, plus d'expérience de, de niveau ETL que ISB. Donc euh, avec l'aide de Talent, on a défini quel type d'architecture on, on cherchait. On a vu que on avait besoin d'un cluster pour, pour, pour l'installation de tout ce qui est les, les, la partie runtime. On avait besoin aussi d'un système failover pour les, pour les serveurs ActiveMQ. Toutes ces parties-là, c'était avec l'aide des talents qu'on qu arrivait à, à maîtriser comme, comme il fallait. Aussi, au niveau des pattern design, c'est-à-dire c'était quoi la meilleure façon de, de créer une route, parce qu'il y a différentes, différentes possibilités. Donc, euh, il faut connaître un peu les systèmes pour donner c'est quoi la meilleure façon de. De, de contacter avec les... tous les, toutes les acteurs du système les ActiveMQ, les talent, ISV, et Runtime, etc. Après, une un partie où on a passé beaucoup de temps, c'est la gestion des erreurs. C'était très important pour nous d'avoir une, une politique très solide avec des de standards pour contrôler les erreurs. Et donc ici, déjà, pour la création des logs, pour le... Pour l'actuation pour chaque type d'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il y a un type d'erreur qu'on peut récupérer, combien de fois on va faire le, le retry, qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un fichier qui est corrompu, etc. Toutes ces parties, toutes ces, ces standards, ce talent qui nous a aidés à, à, à fournir. Et justement, comme on a vu une gestion des erreurs très, très solide pour créer des, des logs d'une façon très standard, la partie monitoring, c'est une partie que, que vraiment, ça m'a frappé la façon qui, qui a marché, parce que je ne m'attendais pas à un produit eh, à, à ce niveau de, de, de puissance. Parce que, eh, pour la partie monitoring, je vous explique. Talent nous a proposé une solution, eh, ce qu'on appelle eh, ELK, trois produits différents, Elasticsearch, Logstash, Kibana, mais qui s'intègre très très, très très bien entre eux. C'est du open source. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas un coût de licence qui vient avec ces solutions-là. Et, et l'intégration avec Talent, ça marche très très bien. Et je vais parler un, un peu plus en profondeur avec deux screenshots. Ici, comme vous voyez, toute cette information-là, c'est généré à partir de logs la partie logstash que j'ai disais avant, c'est un agent qui va envoyer tous les messages du log vers la, le, le software Elasticsearch. Elasticsearch va indexer toute cette information-là et avec Kibana, le troisième acteur qu'on qu avait décrit avant, et, um, il va faire comme l'interface web pour montrer toute cette information-là d'une façon euh, légible. Donc ici, vous voyez c'est très puissant et c'est très facile à installer. Il faut configurer quelque chose, mais c'est pas très très difficile à faire. Il y a une partie requête où tu vas dire quel type de requête tu cherches. Il y a une partie filtre où tu peux filtrer par, euh, par time stamp, par beaucoup de ces de, de, de, étiquettes en fait. Et ici, tout ça c'est une, une interaction réelle qu'on a, qu a installé chez Aldo. Si on voit euh, toutes les occurrences. De cette intégration spécifique euh, au niveau de temps. Ici, on voit aussi euh, où les régions où ça a été exécuté cette intégration-là. Comme je l'ai dit avant, c'est la façon que cette, cette solution-là euh, travaille avec des, des étiquettes. C'est très intéressant. Alors, grâce à ça, on peut montrer beaucoup, beaucoup d'informations qui sont très importantes pour nous, comme ici dans, dans l'exemple. Quel type de requête vient des états unis des Royaume-Uni, des Canada, etc. Et en fait, on peut aller encore plus loin. On peut voir dans quel serveur s'est exécutée la, la route. Ici, on voit que notre load balancer marche très bien parce que c'est 25% pour chaque VM. On a 4. Et en plus, bon, ça c'est peut-être un peu pointu, mais on peut même aller jusqu'au... Talent ESB Runtime pour récupérer des informations. C'est-à-dire, ici, on peut voir exactement c'est quoi le temps d'exécution de ces routes-là, euh, de façon vraiment, vraiment détaillée. Et en plus, ici, en bas, avec les logs, on peut récupérer toutes les informations. Des informations comme le numéro de commande, comme le numéro de client, etc. Donc, pour nous, euh, cette solution-là pour monitorer. En, en temps réel tout ce qui se passe dans notre application c'était vraiment vraiment quelque chose de très important donc euh, pour finaliser c'était quoi le bénéfice de talent qui est qui on a obtenu chez Aldo bon on vient de mettre en production la nouvelle plateforme des e com avec ça on a amélioré beaucoup l'efficacité le, web c'était un projet stratégique parce qu'à partir de cette plateforme là on va continuer euh, avec des autres produits, notamment des, des applications pour, le, pour les téléphones cellulaires, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de projets qui s'en viennent et on avait besoin d'une plateforme très solide pour faire les, faire les suivre de, de cette ligne de, de travail. Pour le, au niveau des clients, c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Et au niveau des, des visibilités aussi, de, du côté de, de chez Aldo, c'est très important aussi parce qu'on a amélioré beaucoup au niveau d'inventaire. Des, des, On peut contrôler beaucoup, beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus euh, euh, contrôlée, tout ce qui se passe au niveau de notre inventaire. Maintenant, Aldo est autonome au niveau de l'intégration. Comme je l'ai dit avant, pas seulement l'intégration des données, aussi l'intégration des applications. On a une gestion centralisée, euh, centralisée pardon, de, de, de toutes ces parties-là. Donc, on est prêt pour continuer avec les prochaines étapes de croissance. Et pour les périodes de Noël, c'était super bien passé. Le Black Friday, c'est le dernier vendredi de novembre. Aux États-Unis, c'est juste après l'action crasse. Donc, c'est en période de, de, de très, très, très importante. En fait, c'est l'épique. Pour nous, c'est l'épique de l'année. Le trafic, c'est. Euh, une croissance extraordinaire. Donc le, le comportement de l'intégration de, de toute, toute la partie d'intégration de talents, c'était très très bien passé. Malheureusement, on, pour les politiques d'entreprise, je ne peux pas vous donner des chiffres, mais tous les business est très content, Ça marchait beaucoup mieux que l'année passée, beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, etc. Et pour le futur, les prochaines étapes... Ça va être de... Euh, c'est la, la phase 2 de ce projet-là, de ce projet e-commerce. E justement avec des autres bannières, comme j'avais dit avant, il y a quatre bannières chez Aldo. Pour ce, pour ce premier projet, on a travaillé seulement avec les bannières principales, que c'est Aldo, mais il y a des autres trois bannières, Spring, Little, Burgundy et qu'on va adapter. Aussi, étant donné les, les accès qu'on a eu avec Talent ESB euh, au niveau de d'intégration d'applications on va remplacer la, la vieille solution qu'on avait avec IBM WebSphere par Talend DSB parce que surtout c'est beaucoup plus flexible beaucoup plus dynamique et, et maintenant qu'on a la connaissance au niveau de l'intégration des données et au niveau d'intégration de des la voie est libre pour continuer avec des avec beaucoup de projets qui s'en viennent et on est très et le futur est très très prometteur et en plus et aussi la partie Big Data de talent qui fait partie en, en fait de la, de la plateforme unifiée que j'ai raconté avant. C'est une chose que ça nous intéresse beaucoup. On a vu que surtout avec Apache Hadoop c'est très bien intégré. Donc je crois que c'est une solution qu'on va, qu va aborder dans les futur.